Aujourd'hui, vous êtes rencontré où et comment Monsieur Mais non, c'est toi qui parle <rire> Ok, ouais. ah oui, dit. <rire> Il est français, moi je suis coréenne, mais on ne s'est pas rencontré euh, ni en France ni en Corée. C'était en. Angleterre On était dans la même université. Ouais, mais on n'a on a jamais pris des cours ensemble. Au début, on n'était pas très. Si, si vous voulez savoir en détail, laissez-nous des commentaires. C'est elle qui m'a fait du Non, non, non, c'est lui, c'est lui. Au revoir.